tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous allez bien alors oui c'est vrai ça fait déjà depuis quelques jours que vous ne m'avez pas vu et pas entendu mais écoutez j'avais plein de petites choses à faire et puis c'est vrai qu'au niveau des tirages je n'en fais pas non plus énormément parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment on commence à tourner un petit peu en rond bon ceci dit ça bouge beaucoup dans l'actualité on va essayer de faire un peu le point il y a eu, c'est vrai que des événements, il y a eu le problème du Stade de France, bon je ne veux pas revenir dessus, hein. il y a eu un vrai chaos, on a gazé des gens complètement innocents, des familles, des personnes handicapées, des personnes âgées, enfin bref, le gouvernement qui ment de toute façon ne prendra pas la responsabilité à ce sujet, enfin bon, donc on ne va pas revenir dessus, Ça hein. ne sert à rien. Au niveau des hausses de prix, ça continue, si j'ai bien compris, les pénuries, bon ben bah, on va regarder ce que ça va donner, et puis il y a les législatives, bon. Ok. On va aussi regarder un petit peu si ça peut changer des choses, mais en toute franchise, je ne pense pas, puisqu'on sait que ce n'est pas par la politique qu'on que améliorera la situation. Hein. Vous savez ce que je pense des élections en général. Bon. À part ça, bah, bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne. Hein. Voilà. Euh, Sachez aussi que j'ai regardé beaucoup d'aspects astrologiques, on va dire, parce que je suis d'abord astrologue en premier. Qu'il y a des choses euh, qui étaient en contradiction on va dire, avec ce que d'autres personnes disent, on va dire ça comme ça. Donc, je me suis fait mon opinion, voilà. J'ai maintenant toutes les pièces du puzzle. Je n'en dirai pas plus. Je sais à peu près ce qui va arriver. Et je sais également quand. Bon, il y a des informations que je ne pourrais pas vous donner pour des raisons évidentes. Sachez quand même que les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut vous faire croire. D'accord Et que je dirais qu'on est parti dans une période chaotique. Ça, par contre, je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, mais que ce n'est pas une période qui va durer quelques mois. Ça, c'est une information que je peux vous donner. J'ai peur de vous dire que ça risque de durer plusieurs années. Voilà. Donc, ne vous faites pas trop de faux espoirs quand même. Hein Et ça, je voulais vraiment vous le signaler. Ceci dit, les choses devront bien se terminer. Ça, C'est quand même la bonne nouvelle. Mais pas pour tout le monde. Ok, bon, j'ai fini euh, mes, mon, petit, euh, mon petit préambule. On va déjà regarder un petit peu euh, au niveau de l'hôpital. Bon, alors, je sais que euh, en France, euh, le gouvernement veut changer plein de choses au niveau de l'hôpital, que la situation euh, se, se dégrade. Il y a une carte qui s'est presque retournée. Oui, il va y avoir effectivement des on va dire des nouvelles dispositions. Très certainement, on sont en train de cogiter sur le sujet. Je vous avais dit au niveau euh, de la réintégration des soignants que Caligula euh, qu ne le ferait pas. Vous voyez, en fait, bon, bah oui, il est revenu sur ce qu'il avait, qu avait dit. Il avait dit, euh, je ne sais plus combien de temps, peut-être plusieurs semaines, voire quelques mois. Il avait dit qu'il pourrait réintégrer les soignants en cas d'accalmie de, euh, hein, de, de la pandémie. Et puis là, il y a quelques jours, il a dit qu'il n'en était pas question. Bon, donc, vous voyez, il faut pas le croire, c'est un menteur ce type-là. Donc s'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'il dit et ne, surtout ne croyez pas ce qu'il dit. Euh, moi je vous avais dit euh, non, il va pas le faire, il réintégrera, ne réintégrera pas les soignants, pardon. Donc non. Et donc on va regarder un peu l'avenir de l'hôpital. Alors, en France, infortune et cloître. Bah tiens, ça c'est les hôpitaux justement, hein, parce que ce sont des lieux. Un petit peu enfermé si vous voulez. Mais c'est la carte vraiment des hôpitaux, le cloître. Hein. Ce n'est pas que les prisons. Et infortune, bon. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ben, On voit le dénuement dans l'hôpital. D'une part, le manque de moyens, le manque d'argent, le manque de personnel. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des gens ici qui viennent demander qu'on les soigne. Et vous voyez dans quel état ils vont être. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être soignés, ils ne vont pas être pris en charge. Bon, Donc, en fait, on a les, les, deux, euh, les deux pôles, si je puis dire, de la situation. D'une part, la dégradation de, des hôpitaux. Et d'une part, ça va entraîner, évidemment, la dégradation au niveau des soins. Donc, on va regarder un peu comment ça va se finir, tout ça. Alors, les hôpitaux en France. On va faire cinq cartes. Oui, alors c'est un thème qui suscite les passions. On retrouve encore le cloître, vous voyez. Donc c'est bien les hôpitaux ruines, voilà. C'est ce qui arrive, c'est ce qui va arriver. Ils vont mettre autre chose en route, mais alors ce ne sera pas pour le bien de la population. Bon, alors je ne vous apprends pas des choses non plus extraordinaires, hein, puisque on sait ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, <coughs> pardon, c'est un système à l'américaine. Je ne sais pas si vous savez un petit peu comment ça fonctionne là-bas. Il n'y a pas de système public. C'est-à-dire qu'il faut souscrire une assurance privée, très chère, et si vous n'avez pas cette assurance, eh bien si vous êtes malade, et si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, vous ne serez pas pris en charge. Donc il n'y a plus de public, il n'y a plus de, de dette publique ou quoi que ce soit. Chacun doit payer de sa poche. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher et que tout le monde ne pourra pas avoir droit aux soins. C'est ce qu'ils veulent faire. Bon, Vous savez qu'en Allemagne, c'est différent. Notre système, à nous, je dois dire qu'il fonctionne bien. Euh, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais ça euh, façon, j'ai rien à y voir. Mais le système fonctionne, parce qu'il y, y a un système privé, il y a un système public. Alors, le système public est euh, très semblable à celui de la France, mais à partir d'un certain niveau de rémunération, que vous soyez à votre compte, que vous soyez salarié, vous avez la possibilité de basculer dans un système privé. C'est-à-dire que, dans ces cas-là, il y a une cotisation qui est payée tous les mois, qui est évidemment assez chère, plusieurs centaines d'euros, qui vous permet d'aller chez le médecin. Vous payez vos factures jusqu'à un certain montant, mais généralement, il y a une franchise, si vous voulez. Et au-delà d'un certain montant, ensuite, vous êtes remboursé. bon Donc, vous voyez qu'en fait, dans le système privé, ils considèrent que les gens ont plus les moyens, donc plus les, les, la possibilité de payer de leur poche. Et donc, le fait qu'il euh, y ait ce système-là, ça permet aux médecins, euh, que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit les médecins, on va dire, euh, traditionnels, de demander plus aux personnes du privé. Il y a un barème différent. Bon, donc finalement... Ça va compenser, si vous voulez, il va y avoir une espèce de balance entre euh, les rémunérations qui vont provenir du, du, du système public, qui sont toujours un petit peu, euh, bon, euh, en, en moins, si vous voulez, et le côté euh, excédentaire apporté par les cotisations privées. Ce qui fait que le système s'équilibre et que les hôpitaux sont corrects, sont bien fournis en matériel, sont bien fournis en personnel, etc. Et je ne comprends pas que finalement, ce système-là qui fonctionne, n'ait pas été copié par euh, le système français. Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Sachez aussi que les soignants en Allemagne, s'ils ne veulent pas euh, avoir la pique-pique, eh bien, ils peuvent faire part de leur désaccord, mettons, à l'hôpital, au directeur de l'hôpital. Celui-ci va s'adresser à ce qu'on appelle le Gesundheitsamt, c'est un petit peu un organisme de santé, je crois que c'est par région, qui peut leur donner une dérogation à condition que, par exemple, le directeur de l'hôpital dise, ben, « Moi, j'ai, mettons, 10 soignants qui ne veulent pas se faire pique piquer sans ces, ces personnes-là, infirmiers, soignants, etc. Hein. Sans ces personnes-là, je ne peux pas faire mon travail, je ne peux pas m'occuper de, de, de mes patients. » Et généralement, eh bien, le, le Gesundamt donne euh, ou accorde une dérogation. Et en fait, donc, les soignants peuvent continuer leur travail sans être euh, injectés. Bon, je me suis renseigné, Donc, ce que je vous dis, c'est correct. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit partout pareil. Hein. Il peut y avoir, effectivement, des refus. Mais généralement, ma foi, euh, bon, il euh, y a plus de flexibilité. Voilà. Pardon pour cette petite euh, diversion. Je voulais simplement vous expliquer un petit peu le système ici et le fait que pour l'instant, ma foi, euh, bon, ça fonctionne, quoi. Hein Alors, ici, on a nettement une volonté de détruire pour rebâtir après. On va regarder un petit peu. On va recouvrir un petit peu. Alors, dans quel but Ça, ça, ça, c'est les États-Unis. Hein, puisque c'est le système à l'américaine. Donc, il doit y avoir une ingérence américaine dans l'histoire. Hein, très certainement. Bon. Alors, il y a les histoires bah, de médecine. C'est sûr. Voilà. Donc, ça, c'est bien l'hôpital. Hein, une entreprise, si vous voulez. Hein, c'est En tout cas, c'est bien ça. Un hôpital qui doit être géré. Ruine, oui, donc ça c'est euh, Caligula 1er, n'est-ce pas? Ouais, donc ils vont bien mettre en, en route. Oui. Ils vont bien mettre en route un nouveau système. Moi, c'est ce que je vois ici. Vous voyez que en fait, avant euh, la ruine, on a des, des cartes complètement différentes que après. Hein. Donc on, ils vont mettre en place un nouveau système, mais vous voyez que euh, ce ne sera pas au profit des personnes. Malheureusement, le fait qu'il y a, qu a paix. Je pense que euh, ce système va se faire, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que quelque part, il y aura un statu quo, si vous voulez. Bon, alors, on va regarder ici. Ouais. Donc, lui, il veut vraiment, vraiment, en fait, en faire une espèce d'entreprise, mais une entreprise profitable, si vous voulez. Ce n'est pas le but de l'hôpital. Hein. Euh, le but de l'hôpital, c'est d'apporter des soins à toute la population, que les personnes aient un certain niveau de revenu ou pas. Là, on a nettement une volonté d'avoir euh, plus d'argent. En plus, c'est pyramide. Donc, euh, je vous passe pas, le, je, je, vous, je vous fais pas le symbole de la pyramide, n'est-ce pas On sait ce qu'il y a derrière. Enfin, bref. Pour en rester simplement à l'élévation, c'est vraiment pour augmenter le, le côté financier, hein, le côté ressources. Ouais, non, mais ça va se faire, cette histoire. Hein. En plus, c'est protégé. Hein. Il y a malheureusement des appuis. Ouais, regardez, réussite. Bon, donc déjà, pour moi, il va bien y avoir euh, une destruction des hôpitaux, c'est ici, c'est sûr. Mais derrière, il y aura autre chose. Alors, au niveau de la population... Donc ça, se traduire comment Ouais, donc changement. Donc oui, changement, on est d'accord. Changement pour les personnes. Alors procès, euh, le fait que ici ça réussisse, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des contestations. Il y aura des contestations, il y aura des procès, donc il y a des gens qui vont ne pas être d'accord, certainement parce qu'ils n'auront plus de droit aux soins. Et puis donc il y aura des, encore une fois des, des procès, ouais. Mais alors, ces procès, moi, j'ai peur que ça ne débouche pas sur quelque chose. Hein. Non, ça risque de ne déboucher sur rien du tout. Vous voyez, les procès, la tyrannie. Bon, les pénates, les gens peuvent être envoyés chez leur, dans leur foyer. Hein. Ouais. La maladie. Le hasard. Alors... Par la suite, on va vraiment avoir également des gens qui vont être bon, ben, malades de plus en plus. Vous savez pourquoi. Ça, ça c'est les effets euh, que vous connaissez, qui vont être découverts de plus en plus. Là, il y a certainement des instances médicales qui vont intervenir à ce sujet. Il va y avoir aussi, certainement aussi, des, alors des associations, des réunions, des, des corporations, j'ai envie de dire de personnes éclairées, voilà, pour la santé, vous voyez, la santé qui sort. Alors, eux, ils vont intervenir dans l'histoire. Alors, attendez, on a autre chose qui se greffe un petit peu, parce que sur le système de, de santé, donc ça, c'est un petit peu normal que ça sorte aussi. Hein ouais, c'est normal. Parce qu'on va avoir le problème des gens qui vont tomber de plus en plus malades, pour, encore une fois, pour les raisons que vous connaissez, et donc, ils ne pourront pas se faire soigner, parce qu'il y aura un nouveau système en place. Il y a de ça. Et puis, parce qu'il y a toujours ces histoires de passe, hein, si j'ai bien compris. Ça, c'est encore un truc qu'on n'a pas ici. Hein. Enfin, bref. Donc, il va y avoir vraiment des gros problèmes, des grosses contestations. Ouais, et donc, ça va bloquer tout ça. Hein. Ah là là, je ne vous dis pas la, la, cata, euh, euh, la cata des hôpitaux en France. Hein. Alors, appui départ. On va regarder ici. Qu'est-ce qui va se passer Ah ouais, je me demande si ça ne pourrait pas provoquer la démission du ministre de la Santé, d'ailleurs il y a un truc hein, qui va se passer au niveau des hôpitaux en France. Regardez, vous avez quand même le départ de quelqu'un du gouvernement suite à des oppositions très très puissantes. Hein. Il va y avoir un gros problème, ça c'est sûr. Il y aura une autre structure qui sera mise en place, c'est vrai. Alors, peu à peu, parce qu'ils peuvent pas faire ça du jour au lendemain. Mais avant ça, de toute façon, il va y avoir des gros problèmes, parce que encore une fois, on va avoir une espèce de goulet de d'étranglement au niveau de, des soins. Il y a des gens qui vont être super euh, gravement malades, si je puis dire, hein, du fait de ce que vous savez, et qui pourront pas avoir accès aux soins, d'une part parce qu'il faut le passe, et d'autre part parce qu'il n'y aura pas assez de, de personnel, etc., etc. Donc là, à mon avis, il va y avoir une espèce de gros scandale. Ouais, vous voyez, ça n'amènera à rien. Hein. Bon, donc gros problème à attendre au niveau des hôpitaux en France, avec de plus en plus de personnes malades qui ne pourront pas être prises en charge. Bon, ça, c'était le premier tirage que je voulais vous faire. Donc, une situation qui va devenir critique. Euh, alors, quelles alternatives ben, Vous avez d'autres personnes hein, qui proposent des soins aussi. Je sais que ça ne remplace pas tout, je suis bien d'accord. Mais il va bien falloir trouver des solutions. À moins de, de se faire soigner dans un autre pays. C'est aussi une solution. Il suffit de prendre une assurance, pardon, une assurance spéciale. Et normalement, vous, vous, vous devez pouvoir. Enfin bon, je ne suis pas trop spécialiste en la matière. Alors, la seconde chose que je voulais voir, c'est au niveau de la hausse des prix, et des pénuries. On va regarder un peu comment ça va se. Comment dire Comment ça va se développer. Voilà. Comment ça va se développer Sur quoi ça va aboutir Sachant que tout ça est évidemment organisé, vous le savez bien, et je le sais aussi. Bon, pour l'instant, il y a une accalmie, hein, je préfère vous dire, parce que c'est euh, les vacances hein, bientôt, mais euh, c'est une accalmie, <rire> donc c'est courte durée, voilà. Et vous savez, il souffle toujours le chaud et le froid, donc euh, hein, c'est la corde, hein, il dessert la corde, il resserre la corde, il desserre la corde, il resserre la corde, bon. C'est très fatigant au niveau psychologique, ça, en fait, parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui va arriver. Ce qui fait que les gens sont toujours dans l'expectative. Ils se font du souci. Et euh, c'est vraiment une, une torture psychologique. Hein. C'est, comment dire, c'est euh, une méthode qui. Euh, enfin, une méthode connue, si vous voulez. Hein, C'est-à-dire qu'encore une fois, on donne les libertés, on les retire, etc. C'est très, très, très fatigant. Alors là, on a une, une indication. Alors, c'est toujours des histoires d'attaque. Hein. Ouais, parce qu'il y a la guerre ici. C'est pas fini tout ça. Hein. Bon, pour, pour l'instant, euh, Vlad, il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort bien. Peut-être d'ailleurs, ça peut être lui, là. Attendez, c'est qui Ça, c'est quelqu'un d'intelligent qui mange des livres. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent, point. Hein. Manger des livres, c'est le côté intellectuel. D'accord. Ouais, c'est pas un idiot, Vlad. Hein. Il sait très bien ce qu'il fait. Ok. Ah, ça c'est l'Angleterre. Ça, ça vient de me voir là. Ça fait ça h Excusez-moi. Ça vient, de, Excusez <rire> ça vient de, de, de sortir. Ouais, ouais. Ah oui, ça c'est par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France. Hein. Bah, le Lyon, c'est l'Angleterre, hein. c'est pour ça. Ils vont pas être contents par rapport à ce qui s'est passé. Oui oui. Ah, vous savez bien ce qui s'est passé hein, au Stade de, de France, là. Le fait d'avoir gazé euh, des gens que j'ai évoqué au début. Hein. Là, euh, là, il va y avoir une crise diplomatique. Bon. Le lion, c'est l'Angleterre. Alors, ça va nous sortir comme ça. Donc, euh, ils ne vont pas être très contents, les Anglais. OK. Donc, nous, on va embrayer sur nos petites pénuries, nos hausses des prix, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, le terrier du lapin. Là, on va vers l'inconnu. Et voyez que les méchants, enfin, les, les gens qui sont derrière tout ça, veulent aboutir à un désert. Vous avez une espèce de station d'essence, d'ailleurs, euh, là. Tout à la fin, c'est un peu difficile à voir. Donc, ça va vers euh, bah oui, les, les, les privations, hein, les manques, les pénuries, enfin tout ce que vous voulez. Le désert, donc le désert, c'est aussi les restrictions, le manque d'eux. Et là, ça va être incontr incontrôlable. Hein, le carré de lapin, c'est quand on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Et ça peut aller très profond sous terre. Bon. Bah, le fait qu'il fasse n'importe quoi, a priori, euh, c'est pas vrai. Il hein, y a un plan. Donc, c'est suivi tout ça, et c'est voulu. Ne croyez pas que ces gens-là soient des idiots. Non, non, non, non. Les gens qui disent que le, le, les gens qui nous gouvernent sont des incompétents, euh, oui, non. Comme dirait un numériste. Non, c'est voulu. Donc, tout est fait pour tout casser. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais avoir des informations, justement, par rapport... Alors, pénurie ou épris, hein L'un entraînant l'autre. Vous savez que notre huile, ici, l'huile de tournesol, elle était à 99 centimes. Je crois qu'on dit centimes hein, ou cent. Elle est passée à 6 euros. Juste pour vous donner une idée. Alors, je peux vous dire qu'on a, on a plutôt cherché des alternatives à, à l'huile. Hein. Enfin bon. Enfin, heureusement, il y en a d'ailleurs. Hein. Parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Alors, du coup, c'est vrai qu'on en trouve maintenant. Là, le rayon, il est rempli. Mais les gens, ils ne sont pas prêts à payer ça. Surtout que. Comme tout a augmenté ben, les salaires eux ils n'ont pas augmenté donc les gens quand même ils sont ricrac au niveau du budget hein. donc il faut attention allez on y va alors il y en a certains qui vont subir de plein fouet le mauvais temps il y en a d'autres qui auront plus de chance on va dire hein. bon on va voir là c'est les questions d'ego d'accord là ça peut être les apparences ok là c'est des décisions ah oui ça c'est marrant ça on va regarder ok et ça c'est les familles Ok, ok. Alors là, j'étais sur les pénuries. Hein. Bon, bah là, vous avez vraiment le fait de nourrir les familles ici. Et vous voyez que ça va être vraiment difficile pour une catégorie de la population. Et d'autres, euh, moins. Bon, ok. Alors là, on a l'ego, les questions d'ego. Avec le fait de mettre les gens sous cloche. Ok. Bon, on va recouvrir un peu tout ça si vous voulez bien. Sachant, je rappelle que je suis sur les pénuries d'inflation, voir un petit peu comment ça va euh, se finir, hein, on va dire. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des familles qui vont être durement touchées, oui. Ah, mais ça pourrait provoquer euh, gros problèmes au gouvernement, ça. Ouais, alors là, on a l'ogre. qui veut manger les petits-enfants, d'accord. Donc ça, c'est la volonté de nuire, hein. La volonté de nuire aux familles. Ok. Mais ça peut provoquer aussi des gros problèmes au niveau du gouvernement. Parce que si les gens, ils ont plus assez à manger, ici, pour nourrir leur famille, attention, il y a déjà eu des révolutions pour moins que ça. Bien, ici, on a les égaux, l'égo, pardon, avec la notion d'ancrer les gens, ouais, ou en tout cas de leur mettre un fil à la pâte. Ok. Là, c'est Maléfique. Bon, ça, c'est les sorcières. On ira regarder ce que c'est. Là, c'est les tromperies. Voilà, c'est les apparences. Les apparences, mais il y a une tromperie derrière. Ah, ouais, d'accord. Je vois, je vois. Ça, c'est intéressant. Attendez, il faut que j'affine un petit peu, d'accord Je vous dirai ce que je viens d'avoir en tête. Alors, on va arriver vraiment à un changement de société. Donc, toujours par rapport aux pénuries et à la hausse des prix okay. alors qu'est ce qu'on a ici ouais alors déjà le fait euh, des pénuries et puis de la hausse des prix enfin hein, bref tout ça c'est voulu c'est le but à atteindre mais vous voyez que le but euh, là on voit très bien que ça risque de se casser la figure tout ça et on le voit ici aussi donc ça va créer pour moi déjà avec ces cartes-là, les situations de, de ce que, que je viens d'évoquer, ça va créer déjà un danger pour le gouvernement ici. Ils sont en train de, de mettre au point une espèce de poudrière, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a peut-être des gens qui pourront s'en sortir plus ou moins, on va dire la catégorie plus aisée de la population. Mais il y a des gens qui vont subir, subir de plein fouet justement la crise. Hein. Et donc là, attention alors, on va regarder du côté des familles. Alors, il y a des gens qui vont partir. Bon. Ça, c'est aussi une information intéressante. Il y a des gens qui vont migrer. Parce que la, la, la vie en France ne sera plus possible. Et puis, certainement aussi, pour protéger les enfants. Ça, c'est encore autre chose. Bon. Ici, l'ego avec... Ah oui, avec la destruction. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça, c'est pour moi... Ça, c'est Caligula premier, n'est-ce pas, l'ego, hein, qui a son ego. Ça peut être aussi la propa plus loin grande. Mais c'est aussi, surtout, le fait d'attacher ou de mettre les personnes, les gens, si vous voulez, dans la société, en situation de dépendance. Pour mieux les manger. Donc, tout ça, c'est voulu. Je suis toujours sur les pénuries, la, la crise économique, la hausse des prix. Ici, alors, j'avais sorti l'Angleterre tout à l'heure. Euh, là, dans le contexte, c'est en fait un danger. C'est un danger. Il va falloir se mettre à l'abri de ce danger. Alors ici, l'idée que j'ai eue, moi, voilà, c'est qu'il va y avoir euh, des gens qui vont se retrouver euh, sans emploi, très certainement. Et là, il va y avoir remplacement de ces personnes-là par le côté informatique. Hein, par exemple, euh, ce que vous avez déjà en France, c'est ce qu'on n'a pas nous encore. C'est euh, les, les caisses, vous savez, ou les les caisses complètement autonomes. Enfin, on en a aussi, mais enfin, il y en a quand même beaucoup moins. Et ça ne m'étonnerait pas que dans un futur plus ou moins proche, on va dire, hein, eh bien, il y ait des magasins complètement automatisés. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de caissiers ou de caissières. Bon. Donc, il va y avoir un remplacement des gens. Vous avez ici le, la personne qui est à la croisée des chemins, qui n'a rien, qui attend, par euh, la, les robots. Ici. Et ce sera le début d'une période assez difficile, ou même très difficile, puisque là, on quitte les prairies verdoyantes pour aller vers, en fait, un hiver rude. Donc, il y a bien ici des changements dans la société, première information que je peux vous donner, qui vont passer par la robotique, tout simplement. Donc, le remplacement des personnes par les robots. Bon, ça, c'est pas bon, par contre. Et ici le fait que les gens soient quelque part enchaînés pour mieux être mangés. On ira voir ici. Et encore une fois, je suis toujours sur les conséquences de la hausse des prix des pénuries. Bon. Alors, pardon, <rire> ici, qu'est-ce qu'on a Alors, j'étais en train de me demander ce que c'était que ça. Ça pouvait être plusieurs choses. Hein. Bon, ben bah, là, c'est euh, le, les restrictions. On est sous cloche. Boum. Vous voyez que c'est voulu par cela, donc les méchants, les, les maléfiques, et qu'on va bien avoir un problème au niveau de la liberté, puisque le personnage ici... Regarde vers la lumière et on voit qu'il est quelque part, il est en dessous, là. Hein il est au fond de quelque chose. Donc, il y a des restrictions qui vont arriver, en d'autres termes. On ira regarder ce que ça peut être. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, ça va se traduire par le départ. On voit, on voit très bien ici, on, on prend de, de, de, la, de la distance, on charge un bateau et on s'en va. Bye bye. Donc là, protection des familles, migration ou immigration, c'est sûr. Bon. On va regarder un petit peu plus. Ce qui pourrait arriver. Ici. Bon, en fait, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent pour moi remplacer euh, les comment dire les, les métiers par ça. C'est sûr. Hein. Ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique. Ils veulent tout détruire pour refaire un petit truc, euh, enfin un truc, pardon, complètement automatisé. Hein. C'est tout. Bon, ben ça, ça ressort. Ok. Ben, si les gens ne bougent pas, euh, c'est sûr qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein. Ça, euh, ça c'est sûr. Il ne faut pas non plus toujours attendre des miracles. Hein. Alors, voilà, on a le temps. Donc ça, ça s'accélère. Le temps qui manque, le temps qui va s'accélérer ici. Donc, ils vont mettre la pression pour mettre en place les choses rapidement. Bon, OK. Les nouvelles mesures gouvernementales. Ici... Alors, il va être difficile de garder la tête hors des flots. Donc, va il va falloir vraiment, vraiment essayer de se mettre à l'abri dans la tempête. Parce que la tempête qui arrive, là. Alors, ici, c'est un peu pareil, en fait, là et là. Je vous dis, hein, il va y avoir du, du dénuement. Hein. Les gens qui vont se retrouver sans grand-chose, hein, qui vont être un peu perdus. Hein. Il y a aussi un désert. Hein. C'est marrant parce qu'il me vient que c'est aussi les artistes, là, parce que je vois des, des, des espèces de... Ça fait penser à des, des guitares, moi, qui sont enterrées. Vous savez que les clés, là, sur lesquelles on règle euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Parce que derrière en musique. Enfin, je sais qu'il y, y a des réglages à faire au niveau des, des guitares et tout. Il, y a, il va y avoir un temps qui va être très dur pour les artistes. Hein. Là. Ouais. Alors, on va regarder ici au niveau de la robotique. Oui, bon, bah, qui c'est qui est derrière hein. Bon bah voilà quoi. Vous avez le corps nu, hein, on va dire. Donc tout ça, c'est voulu. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, si vous voulez, c'est qu'ils veulent tout détruire par le biais justement de la crise économique qui va résulter des pénuries et de la hausse des prix. Donc ils veulent tout casser pour mettre en place une société complètement automatisée. Bon, c'est sorti ici. Alors, ici, alors il y a un changement très important. Ici, on va aller regarder ce que c'est, parce que là, j'ai quand même les restrictions. Hein. Et là... Euh, ça par contre je vous l'avais déjà sorti hein. ouais encore les restrictions, l'esclavage cette carte là je vous l'avais sorti dans un tirage qui s'intitule après les élections euh, alors attendez ou alors c'était dans celui non c'était pas dans celui là pardon c'était dans le tirage euh, je vais vous le mettre en, en barre d'infos dans le tirage euh... ah oui c'est ça c'était euh, si, euh, si Caligula était élu voilà c'est ça je vous avez fait le programme par candidat eh ben, lui, lui c'est ça c'est ce qu'il veut mettre en place. Bon. Donc changement, mais qui va déboucher sur ça. Oui. Et donc, ça va bien, effectivement, dans la rangée avec les restrictions, les sorcières qui volent, et euh, là, l'aspiration à la liberté. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vous dis qu'on va rentrer dans la tempête. Bon. OK. Donc, ils vont vouloir tout casser pour mettre en place une société automatisée. Donc, ça, c'est sur première information. Il y a des gens qui vont partir. Deuxième information... Il y a ici le fait de les tromperies qui vont arriver. Donc, il va vraiment falloir se mettre à l'abri. On va regarder un petit peu ce que c'est que la, euh, cette chaîne au pied, là. Hein, par quel biais Alors, ça, c'est le, le trace, hein, les traces. Les traces. Alors, les traces, c'est quoi C'est euh, le traçage numérique. On regarde par-dessus l'épaule. On regarde ce que vous faites. Bon. C'est un petit peu euh, allégorique, hein, évidemment, parce qu'il y a, a peut-être d'autres significations sur la carte. Mais pour moi, quand même, avec l'empreinte ici, et puis on regarde sur euh, ce que vous faites, c'est vraiment, vraiment euh, le traçage. Donc c'est ça, en fait. C'est pour ça que les gens, ils ont une espèce d'encre euh, qui est attachée à la cheville. C'est le suivi numérique, tout simplement. Alors, ne pensez pas que ça ne va pas se faire, hein, d'accord Je vous avais, je suis toujours cash, hein. Ça va se faire. Je crois qu'il y a déjà le projet de, de la, la carte euh, que vous connaissez euh, d'identité numérique. Hein. Bon, bah ça va se faire. Bon, c'est tout. Je veux dire, on euh, ne va pas dire n'importe quoi. Ça va se faire, ça va se faire, point. Oui, c'est en projet et ça va permettre de suivre les gens à la trace. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici Surtout ici. Hein. Alors, c'est vrai que partir, ça peut être une solution. Alors, peut-être à court terme, je ne sais pas, mais en tout cas, une solution. Vous voulez dire partir où bah, Partir à la campagne, déjà, hein, parce que on a plus, on est plus dans la nature, donc on est plus protégé aussi, on ne va pas aller vous contrôler euh, au fin fond euh, <rire> d'un de, de, de, de petit bled, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, donc c'est vrai que ce, se rapprocher de la nature, c'est une chose, mais c'est vrai qu'aussi, aussi des, des consultants en astrologie, euh, qui euh, qui vont partir loin, bah, il faut pouvoir, mais enfin, c'est une solution, hein. bon. Alors oui, d'autant plus qu'il va y avoir un problème énergétique ou d'électricité. Je le vois ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici Ah eh ben oui, ça c'est le, le monstre. Alors ça, ça peut être euh, un sujet que j'ai beaucoup de mal à, à vous mettre en place parce qu'il n'est pas facile à traiter. C'est la 5, euh, la 5, euh, la cinquième, quoi. On a la 4. Alors, plus loin, j'ai, d'accord Faut que je sois attention à ce que je dise. Et là, on va avoir la 5, plus loin... La lettre G, ok Bon. Pourquoi je dis ça euh, Parce que c'est en relation avec ce qu'il y a dans la pic-pic. Voilà. Ça je vous dis, c'est difficile à faire, euh, à traiter le sujet. C'est très difficile de traiter le sujet. Euh, alors, le, le, comment, comment relier les deux Comment relier la 5, euh, on va dire la 5F, ok Bon, Comment relier la 5F avec ça et la pic pic, eh bien, c'est parce qu'il y a des choses à l'intérieur de la pic, -pic je vais devoir parler comme ça, enfin on se comprend, qui peuvent être actionnées par la 5F. D'où les histoires de, de trucs bizarres, ici, ça ressort un petit peu à presque un animal, vous voyez, hein, dans la pic, pic, des choses bizarres avec des, des, des aiguillons, des pinces, des. voilà, des espèces de mutations, on va dire, qui se fait, avec des tiroirs qui s'ouvrent. Donc des nouvelles connexions, si vous voulez, qui sont en train de se mettre en place euh, du fait de la pique-pique et du fait très certainement de, des ondes qui sont envoyées, des ondes des fréquences qui sont envoyées et par la suite qui seront davantage activées par la 5F. Alors, et pourquoi ça sort là bah, Parce que j'ai parlé euh, du traçage. C'est lié tout ça. D'où le fait que les gens ici... Vous voyez, ils sont ancrés. Donc, on les suit. On peut les suivre et puis, ils ne peuvent pas aller partout. Bon. Ça, c'est le futur euh, qui nous pend au nez. Hein. Vous savez qu'en Suède, euh, ils ont déjà des trucs sous la peau. Hein. Ah, bah oui. Qui aurait cru ça de la Suède C'est le danger. C'est lié aussi. Hein. Enfin, bref. Alors, ça... Euh, donc, là, là... Attendez. Là, c'est sur la catégorie de la population qui est assez aisée. OK. On va regarder ce que c'est. Alors, là, sur la restriction... Ben, bah, oui, donc là, on a aussi, vous voyez, le fait de, de rien pouvoir euh, avoir à manger. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est lié aussi. Hein. Attention, attention de ne pas devenir dépendant et de se retrouver dans l'histoire de crédit et la chin -chin. Ouais, à la Chine-Chine. Ouais, ça nous pend au nez tout ça. Bah, étant donné qu'ils ont les pleins pouvoirs ou qu'ils vont les avoir, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Hein. Si les gens continuent de dormir, euh, ça va se faire. Hein. Bah, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire S'il y a 20% de, de réveillés, euh, ça ne suffit pas hein, pour changer tout. Hein. C est, c est... Non, c'est mathématique. Hein. Alors là, c'est pareil, on creuse des choses. Ok. Ouais, donc ça va aller loin cette histoire. Hein. Là, on creuse, donc ça va vraiment être ancré. Hein. Ouais. Ici, un feu contrôlé. Je ne sais jamais dans quel sens. Ah oui, c'est comme ça. Parce que en fait, le, la main, vous voyez, en fait, elle, elle est hop dans ce sens-là. Donc un feu contrôlé. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont euh, se révolter, si vous voulez. Mais c'est sous l'eau. Donc c'est sous terrain. Enfin, c'est pas, pas souterrain, mais c'est la révolte. C'est une révolte, mais qui est encore euh, cachée quelque part. Ouais, d'accord. Là, il y a une... Ah oui, carrément. Ça, c'est la destruction de la société. Je viens le comprendre. Parce qu'il y, y a les pièces du puzzle qui sont, euh, hop, qui sont, vous um, voyez, séparées. Donc, une pièce du puzzle, donc c'est en fait quelque chose qui se désagrège. Et c'est bien les questions de société. En fait, c'est la classe moyenne, la classe aisée, la classe moyenne, qui va voler en éclats. Ici. Et là... Alors là, en fait, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil. Bon. Parce que là, je suis quand même en train de vous dire des trucs pas sympas. Le conseil, c'est de faire fleurir des choses dans sa maison. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire faire en sorte d'avoir la possibilité de faire des petites cultures. quoi. Si vous avez un jardin, mettez-vous-y. Hein. Si vous n'avez pas de jardin, trouvez d'autres solutions. C'est en fait, vous voyez, la croissance, mais c'est dans le foyer. Donc, en fait, la possibilité de faire toujours repartir un peu la vie au niveau individuel. Ouais, il y a de ça. Hein. Et là, ouais, bon bah là, vous avez vraiment le, le prochain truc qu'ils veulent nous faire, hein, c'est les restrictions au niveau des énergies et au niveau climatique, très certainement. Ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que la crise qui s'est en train de mettre en place avec les pénuries, la hausse des prix, etc., va déboucher par la suite sur le contrôle que vous savez, hein, au niveau de l'identité, je retourne cette carte là, j'ai oublié. Euh, avec, là, on est suivi à la trace. Hein. Vous voyez bien ici, là et là. Il peut y avoir des activations par la 5F, et c'est quand même assez profond. Bon. Ensuite, c'est vrai que ça va créer un exode très certainement, parce qu'il y a des gens qui pourront plus nourrir, nourrir leur famille, donc ils vont partir, que ce soit à la campagne ou à l'étranger, peu, peu importe en fait, hein. il y a vraiment des questions de, de départ ici, surtout pour protéger les enfants. Ici, il va y avoir des tromperies euh, qui vont certainement passer par le dénuement. Et puis, un feu, mais qui va rester toujours sous contrôle. Hein. Et ici, on a bien les restrictions, avec la nécessité vraiment de trouver des solutions individuelles. Parce qu'il euh, y a des choses qu'on n'aura plus accès. Hein. Bon. Et là, bah, le, le prochain truc, c'est vraiment le passe climatique. quoi. C'est ce qui nous tombe au nez. Hein. Ce qui nous pend au nez, pardon. Là, on ne pourra plus vraiment aller où on veut, comme on veut. Hein. Vous voyez bien ici, hein. c'est bloqué. Ouais, bof. Alors, ici, on a quelqu'un qui va arriver. Ah, je voulais sortir à chaque fois celle-là. Hein. Ben oui, je sais bien. Le personnage mystère. Bon, ben moi, je sais qui c'est maintenant. Bon, je ne peux pas vous le dire, mais je sais qui c'est. Alors, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de, de recherches, euh, d'analyses astrologique pendant la petite semaine, euh, au cours de laquelle vous m'avez ni vu ni entendu. Et euh, j'ai un peu plus des idées sur ce qui va arriver. Et lui, il va arriver. Bon, mais je ne peux pas vous en parler. Simplement, vous voyez que c'est quelqu'un avec les papillons. Donc, c'est la liberté et la lumière, donc le spirituel. On voit, ne on voit pas euh, son, son visage, vous voyez. Il y a quand même une carte, une espèce de carte qui est, euh, qui est sur son dos. Donc, ça veut dire aussi que quelque part, c'est prévu. quoi. C'est dans le plan, parce que c'est un plan. Donc, c'est un plan. Bon, il est là. Il va arriver, on ne sait pas encore quand. J'ai peut-être une petite idée en astrologie, mais je ne peux pas trop vous dire. Mais il va arriver. Alors, ce n'est sans doute pas celui euh, auquel vous vous attendez. Mais enfin, moi, ouais, c'est pas grave. C'est le personnage mystère, voilà. Alors, il y a toujours des gens qui vont continuer à dormir, évidemment, malheureusement. Avec la baleine ici qui arrive, hein. elle est un peu difficile à voir sur la carte. Mais euh, ça veut dire aussi qu'il y a vraiment un danger ici, hein. Ça s'entend de regarder qu'il y a un bonhomme qui est sur la baleine en plus. Ouais. Puis il y a les poissons. Ah ouais c'est amusant ça. D'accord. Ok. Bon, ça veut simplement dire qu'il y a une catégorie de la population qui va continuer de dormir. Mais enfin, ça, ça on le sait, n'est-ce pas Il y en a qu'on ne pourra pas réveiller. Alors qu'il va y avoir plein plein de, de, de, de, de tromperies. On va, on va tourner en fait. Pardon, on va faire tourner en fait les gens en rond là. C'est ça qui est, qui est difficile. Hein. C'est-à-dire que vous allez être abreuvé d'informations euh, toutes plus fausses les unes que les autres. Et du coup, on va tourner en rond. Donc, il faudra bien, bien faire attention à ce que vous allez entendre. Par rapport aux informations que moi, j'ai, et que je peux vous donner avec les cartes ou comme ça, euh, sachez que, franchement, j'ai une petite idée de ce qui va arriver et que ça ne va pas être facile, d'accord Bon, ceci dit, chacun a des solutions. Et puis on aura celui-là qui va arriver. Alors. Il y a vraiment des choses qui vont être mises en place, mais qui vont être sous-marines. Ok. Est-ce qu'on peut avoir éventuellement encore une autre information Alors, peut-être par rapport au personnage mystère. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, Et évidemment. On va prendre les cartes comme ça. Plus facile, hein. Ouais, ce sera vraiment un moment où on ne saura plus quoi faire, on ne saura plus quoi penser. Hein. On sera complètement perdu Vous voyez là on a le petit bonhomme enfin le petit bonhomme un peu sous forme de de d'espèce de, de, de, de, de, de robot mais il est perplexe ouais on va avoir beaucoup beaucoup d'annonces qui vont être faites je regarde si je peux vous donner autre chose qui vont créer une situation vraiment vraiment difficile mais il y aura de la lumière par la suite ah, ça c'est une bonne chose alors ok bon pour l'instant c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, en fait, le, le tirage, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va effectivement vers une crise qui est voulue et qui va, en fait, déboucher sur, malheureusement, davantage de restrictions et de contrôle de la population. Ben bah oui, c'est pas nouveau, hein. mais c'est toujours ce que je ressors. Hein. Les solutions, ça va être soit de partir pour protéger les enfants, donc ceux qui peuvent, hein, pour nourrir les familles, soit de trouver des solutions individuelles de pouvoir, pour pouvoir continuer à se nourrir. Je suis désolée, je ne peux pas vous mentir. Hein. Moi, je dis la vérité. Donc, euh, Après, ça ne plaît, ça plaît pas. Hein. Mais euh, on va rentrer dans les tribulations ou dans les périodes, on va dire, euh, difficiles. C'est pour ça que ça fait depuis un an, plus d'un an que je vous dis de faire des réserves. Donc, euh, voilà. Alors, tout ça, c'est secret encore. Alors, il y a aussi autre chose qui va arriver. C'est vrai que je ne vais pas parler de la guerre. Il y a ça aussi, hein, parce que c'est pas fini. Et vous voyez que tout ça, encore une fois, s'est mis en place par des espèces de monstres là qui se donnent la main. Hein. Donc des gens inhumains et des gens qui sont sans cœur. Les hein. gens qui nous gouvernent, en fait. Hein. Tout ça, c'est vraiment voulu. Hein. Il y aura quand même un grand coup de balai. Ça, c'est bien. On va regarder sur quoi ça va déboucher. Ouais. Et la nouvelle terre. Bon. Alors, pour finir sur une note optimiste. Hein. On est obligé. On est obligé de passer par une période difficile, mais vraiment difficile, pour arriver à ça. Et le coup de balai, pour moi, il va être donné par lui. D'accord Bon. Alors, je ne sais pas si je pourrais avoir davantage d'informations sur la Nouvelle Terre. Euh, je ne suis pas sûre. Là, vous allez voir, il ne va pas me répondre. Non. On train regarder si je peux avoir des informations. Là, il ne me dit rien pour l'instant. Ça, ouais, bon. Il me dit simplement qu'il faut garder espoir éventuellement ici, que c'est déjà prévu depuis longtemps, et que là, il y aura bien la destruction pardon, la destruction de tout ce qui est mauvais. Vous voyez, les, les, les fantômes, les méchants, euh, les, les entités même, j'ai envie de dire, qui, sont, qui, qui vont être détruites. Ça, à la rigueur, c'est en relation avec lui, là. Bon, alors, la personne mystère, vous l'avez ici. Je ne peux pas vous dire mieux, hein après, vous avez la foi, vous n'avez pas la foi. Euh, moi, j'ai la foi. Bon, Peut-être euh, petite information à mon sujet. C'est lui qui va nous sauver. C'est lui qui va changer les choses. Et c'est lui qui va faire qu'on va passer ici. La nouvelle Terre. Euh, pour moi, enfin, si vous voulez, la nouvelle Terre, après, moult euh, cogitation, c'est le changement euh, de dimension. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on pourra rester sur cette Terre-là. Hein, si vous connaissez un peu les histoires de dimensions parallèles, etc., ou de portails énergétiques, ou de portails tout simplement... Euh, bon, Einstein, il me semble qu'il avait prouvé leur existence hein, de mémoire. Hein. Donc, ce que je vous raconte, c'est pas de bêtises, si vous voulez. Hein. Bon, après, vous pouvez faire vos recherches. On, on, est, on, on est dans différentes dimensions, si vous voulez. Euh, vous savez, les, le triangle de Bermude, par exemple, il y a eu beaucoup, beaucoup de disparitions hein, dans ce fameux triangle-là. Bon, ben, je pense que simplement, il doit y avoir des, un portail dans ce triangle-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'avions ou de bateaux qui ont disparu parce que, hop, à un moment donné, ils sont tombés dans un trou dans l'espace et tchouk! Ils sont passés dans une autre dimension. Le problème, c'est que c'est un couloir à un sens, normalement. On ne peut pas revenir en arrière. Bref, je referme la parenthèse. Donc pour moi, ça, c'est que je pense qu'on va changer de dimension. Alors, je ne parle même pas de la 5D, c'est même pas ça. C'est qu'on va passer dans une autre dimension sur une autre terre. Voilà. Et que ce sera grâce à lui. Celui-ci qui est en relation avec ceci. Et qui viendra exterminer cela. Je vous donne beaucoup d'informations. Hein et donc, pour nous, ça va être ça. Mais avant ça, je suis désolée. Et je ne vais pas changer d'avis. On va passer par ça. C'est là il faudra garder espoir et garder la foi. Voilà. C'est fini pour cette vidéo qui fait encore 44 minutes. Je suis désolée, j'essaie de faire plus court. Et ben, écoutez, je vais vous dire à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.